Good morning. Alléh yidane. Les choses aujourd'hui. Le lundi Shmat avant mon détrei Ben Yitzhak vefani et Dvorah Batester. Si vous souhaitez aussi devenir une prochaine tue de Micha, contactez le cinq minutes éternel. Nous disions la seconde de la mat periktet Mishna Gimel. Shniot midi ressouffrir. Shniya la baal velo Shniya la yavam. Asura la baal on moteur la yavam. Shniya la yavam velo Shniya la baal. Asura la yavam on moteur la baal. Shniya les averts les averts. En la loi Ktuba velo pirat velo mezonot velo blaat velo blad kasher velo katin auto le hotsi. On continue à s'intéresser dans le Mishnah à celui qui a marié une femme interdite, soit pour lui, ou soit à son frère le Yavam. C'est-à-dire, il y a de plusieurs situations, comme ça, on a déjà vu dans le Mishnah précédente, où il va se marier avec une femme, que, par exemple, cette femme-là, elle lui a interdite, mais... S'il meurt sans enfant, elle est permise à son frère. On avait dit, selon le principe, que, bah, son frère devra faire la mise à deux Il pourra faire la mise à deux Même si chez le frère défunt, elle était interdite. Donc en théorie, il ne pouvait pas construire une maison avec elle. Ouais, à Charlie Fennet, bête à Son frère, de toute façon, il ne pouvait pas construire. Mais ah non, malgré tout, on va dire que non. C'est permis, étant donné que finalement, cette femme, elle est permise à son frère. Et inversement, si elle était permise au défunt, mais elle est, elle est interdite au frère, eh ben, le frère ne pourra pas faire la mise à deux et un nouveau cas qu'on va voir dans notre Mishnah, dans la première partie de la Mishnah, c'est les Shniyot Midi-Rosophim. Vous vous rappelez quoi Shniyot Midi-Rosophim À part toutes les relations, tous les rapports, les liens familiaux d'inceste que la Torah précise, ma soeur, ma belle-soeur, ma mère, ma belle-mère, ma belle-fille, d'accord ma... Tout, ouais, Toutes sortes de situations comme ça, il y en a. On les avait évoquées dans l'un. À part ça, il y en a qui sont interdites, Midera banane Il faut savoir que, par exemple, ma grand-mère maternelle, elle m'est permise, Selon la Torah. Mais, Chachamim l'ont interdite à cause de ma grand-mère paternelle, par exemple. Ou... Euh... Ouais. D'accord Il y a comme ça toutes sortes de, de relations d'inceste qui sont délicates. Que Il y a aussi des situations avec certaines... Les... La femme du frère de la mère la femme du frère de la mère, je crois que, ouais, les femme du frère de la mère, elle interdit qu'une ordinate, je les ai plantées tout de suite, mais en tout cas, ça se trouvait tout ça dans le péric non il y avait un dans le là-bas, on explicitait qu'elles étaient les chniotes Si on se retrouve avec une situation de chignat comme ça, en l'occurrence, il y a deux frères, Reuven et Shimon, qui sont les deux enfants de Yaakov, mais Yaakov, il a eu deux femmes, on va faire mieux. Yéruven et Yosef, qui sont les deux enfants d'Yakov. Yéruven, il a une mère qui s'appelait Léa. Et Shimon, elle a et Youssef, il a une mère qui s'appelait Rachel. Et Yosef, il a une mère qui s'appelait Rachel. Donc c'est deux femmes différentes. Elles n'étaient pas sœurs. Ouais. Et maintenant, un, il s'est marié avec la grand-mère de l'autre. Ou, inversement, avec sa propre grand-mère. Et elle tombe devant son frère. Chez le... Donc on va se retrouver, par exemple, on va prendre la grand-mère maternelle de Réuven, la mère de Léa. Elle est permise, elle, à Shimon, parce que ce n'est pas sa grand-mère à lui. Donc, maintenant, si. Alors, maintenant, selon le cas, soit Rowan, il s'est marié avec elle, donc il s'est marié avec sa grand-mère, et après Rowan, il meurt, Shimon devra faire le hiboum à sa belle sœur parce que pour lui elle n'était pas interdite, et si c'est inversement c'est Shimon qui s'est marié avec elle, il a le droit de se marier avec elle, et eh bien, il qui meurt, Rowan il pourra faire le hiboum à elle, il devra le faire à la Khalidza. Et si, toutefois, ils étaient tous les deux frères de père et de mère et qu'il y en a un qui s'est marié avec l'autre, il ne pourra pas faire la mise au D'accord C'est évident. Ben, C'est ce que la Mishnah nous dit on traduit tout ça. C'est la première partie. Une femme qui est schnia, c'est-à-dire interdit de shnia, le deuxième niveau de relation d'inceste. Shnia la bal, velochnia la yavam. Si elle est shnia, elle a un degré de, de, de, de, de, de famille pour le mari. Elle est shnia pour le mari. Velochnia la yavam. Elle n'est pas shnia pour le yavam. Alors dans ce cas-là, elle est assour à la balle, mais au modéré de la yavam, elle est interdite au mari, à son mari, au défunt, et elle sera permise pour le yavam. Inversement, chnia la yavam, de la chnia la balle, si elle était chnia pour le yavam, mais qu'elle est permise au mari, au défunt, eh bien assour à la yavam, au modéré de la balle, elle est interdite au yavam, elle est permise au mari. Chnia le le le le si les ailesées, assour les ailesées, si un chnia pour le, elle a un même niveau de, de relation de chnia de pour les deux, et bien elle sera interdite pour les deux. Chose évidente, si déjà on a parlé maintenant de quelqu'un qui se marie avec une femme qui lui est interdite, là maintenant on va s'intéresser dans la deuxième partie de la Mishnah, à, euh, à à, aux, aux engagements du mari qui se marie avec une femme qui ne lui est pas permise. On explique un petit peu mieux, une petite introduction de ma séchette votre très rapidement, mais qu'après qu on va voir dans, dans deux situations. Un homme, Lorsqu'un homme se marie, il a l'obligation de nourrir sa femme. Il y a des engagements et il y a des avantages. Ça dépend avec qui on est tombé. et euh, Il y a des engagements du mari à sa femme. Et il y a aussi, il est obligé de lui faire des choses. Mais là aussi, il a aussi des droits qu'il va recevoir grâce à sa femme. Et ça fonctionne, c'est assez long dans tout votre On parle de plusieurs choses. On a besoin de découvrir longuement. Notamment le mari. Il doit, bon, on va parler des engagements. Le mari il doit nourrir sa femme, il doit guérir sa femme. Imaginez, il y a une femme qui lui coûte un million pour la guérir. Et maintenant, il préfère la divorcer qu'elle se débrouille toute seule avec, le, avec sa, sa grand-mère, je ne sais pas. Et ouais, est-ce qu'il peut la divorcer Il a des engagements. Il a aussi quelque chose qui était fréquent, plus fréquent à l'époque qu'à notre époque, ai la femme, c'était de se faire prendre en captivité. C'était des choses qui étaient assez fréquentes. Que ça, dans les mœurs de l'époque, si je devais de l'argent à quelqu'un et que je commençais à traîner, ça existait qu'il me, qui me kidnappe ma femme. Après, donc, il y avait le khyouf ça s'appelle, l'ifrokota, comme on dit dans les snihot, parik, l'ifrok, proc, c'est délivré, j'ai l'obligation d'aller racheter sa femme. Il a l'obligation d'enterrer sa femme. Ouais, si sa femme elle décède, il a l'obligation de partir payer, même si ça coûte 120 000 shégels d'acheter un, un, un 4 amot pour finir jusqu'à la venue du machin, ah, ben, il, il doit le payer. Ça, c'est les engagements. Il y a par ça toutes sortes d'avantages. C'est, ah, à part ça, il y a un engagement, si la a divorce, de le payer 100, 200, il y a encore tout sort d'engagement, on ne va pas entrer dans tout le monde. Il y a aussi quand même des avantages, c'est que si sa femme, reçoit un héritage, alors d'abord, quand sa femme, elle décède, il l'hérite. Même quand sa femme, elle décède pas, les biens, ils vont appartenir à sa femme, mais c'est lui qui va toucher les dividendes tant qu'ils sont mariés. Quand sa femme, elle travaille, c'est lui qui doit, qui, elle, elle gagne, elle gagne l'argent, elle doit passer de l'argent à son mari, ça appartient au mari. Et il y a encore toutes sortes comme ça, de, de, de désavantages et des inconvénients. Ça c'est les tenaïm de Qtouba. Pire que ça, pour chaque engagement, ils ont instauré aussi un avantage. Genre, euh, parce que je dois la nourrir, alors c'est à cause de ça hein, que je vais recevoir ce qu'elle gagne. Et parce que, euh, d'accord, il y, y, y a des rapports, hein, des, corré des corrélations, des, des parallèles entre chacun. Parce qu'on a imposé ça, alors on va te donner ça. D'accord, c'est comme ça que c'était a été instauré, c'est dans la K'touba. Ça c'est de manière générale. On ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais on en a besoin pour comprendre quelques petits détails qu'on voit dans le Mishnah. Notamment, le tout d'abord, quand un homme voir sa femme, il doit lui rendre l'Aktouba. Ouais, à part ça, un homme, il a le droit de manger les, les, les pérotes de sa femme, c'est-à-dire de, de tirer profit des biens de sa femme. Comme on a dit, Imaginez qu'elle touche un héritage, elle a une maison à Herzilia elle gagne de ça 8000 shekels de location par mois, et bien les 8000 shekels, c'est mari qui les perçoit, tant qu'elle est mariée avec elle. D'accord Il y a encore autre chose à part ça. La femme, elle a fait entrer encore toutes sortes de choses. Elle, quand elle s'est mariée, elle avait une voiture. Elle a fait entrer ça dans la voiture. Le mari, va l'utiliser. Il a le droit de l'utiliser. Quand il a divorce, il doit maintenant lui rembourser la, la différence de, de valeur qu'il y a eu à cause de l'usure. Toutes sortes de calculs de nous. La Mishnah maintenant, elle va nous parler, maintenant... De, donc on a dit les trois choses et la Mishnah elle, elle va maintenant me parler, elle va me dire tu sais lorsque tu te maries avec une femme qui n'était pas permise, en l'occurrence la Shniya qu'on vient d'évoquer un mec qui s'est un gars s'est marié avec sa grand-mère il s'est marié avec sa grand-mère et bah ben, Khamim va assurer que cette femme elle n'aura pas de Ktouba Elle n'a le Ktouba Vélo Perot, Vélo maisonote velo Blaot qu'est-ce que ça veut dire Elle n'a pas de k'touba. ça veut dire que quand il a divorce, il doit rien lui payer velo Perot si maintenant la grand-mère l'avait des biens, quand il était marié avec elle, il a pris, on a dit, il a perçu, c'est lui qui a perçu pendant, pendant deux ans, c'est lui qui, qui a perçu les 8000 shekels de sriout. Imaginez combien d'argent ça fait Ça fait une grosse somme, 96 000 shekels à l'année. Euh, après deux ans, il a divorce. Est-ce que je lui rembourser les 200 000 Non. Mais il n'avait pas le droit de les percevoir pendant qu'il était marié avec elle. Et malgré tout, Rami nous ont dit, tu la divorces et tu lui rends rien. Ça vous apprendra à vous marier de manière interdite. Vélo maisonnote pendant qu'il est marié. Si il, en a, il est parti il est parti en rousse à la pendant six mois, il a laissé sa femme sans manger. En temps normal, quelqu'un qui veut venir, quand il voit une femme comme ça, qui veut venir, qui veut le payer, avec l'intention que son mari, qui prête à la femme, c'est compliqué, il ne faut pas faire. Ouais, il, va, il va prêter à la femme pour, pour que la femme puisse se nourrir, parce que la pauvre, va se retrouver sans argent, et son mari, il est parti en à la Quelqu'un, il va prêter à la femme, et comme ça, normalement, et quand le mari rentre, il doit lui rendre. Ouais Eh ben, si la femme, elle a emprunté, pour Manger, quand le mari revient, il n'a pas l'obligation de rembourser parce que le mari n'a pas de ce mari là qui se marie avec une femme interdite, il n'a pas d'obligation de nourrir sa femme tout simplement. Donc, si elle est en train de pour manger, ben ne peut pas rentrer. Vélo et l'usure, c'est ce qu'on expliquait avec la voiture qu'il a usée en utilisant. Normalement, quand il y sa femme, il doit rembourser. Je ne rentre pas dans trop de détails, c'est compliqué, ça touche à plein de le de Tout votre, mais en tout cas, il y a certaines choses qu'il qu utilise qui en théorie il devait rembourser. Rami, on dit tu la divorce en divorcer. de manière à ce que. Le principe de tout ça, il est que tous ces engagements, ils ont pour but que c'est pas avec n'importe quel petit coup de colère qu'on claque la porte. Vous êtes bien engagé, c'est très compliqué de divorcer, euh, c'est trop... Comme ça, débrouillez-vous. C'est pour ça que vous vos la tour. « Chez l'autre et qu'à la Qu'elle soit pas facile à mettre dehors. C'est pour ça que vous vos besoin la tour. Mais quand tu es marié avec une femme, que tu n'as pas le droit de te marier avec elle, et ben on va, justement, on va faire tout le contraire. On va rien que vous motiver à ce que ça ne vaille pas le coup de rester marié. De manière à ce que tu ne vas rien récupérer, aucun dividende. aucun, problème. aucun engagement. Comme ça là, ouais. Comme ça il y, y, y, y a, pas de, ils, ils ont pas, pas d'engagement comme ça, ils vont vite divorcer. Mais malgré tout, la vlad cachier, l'enfant le, qui va naître de cette union, qui se marie avec sa grand-mère, ben, figurez-vous, qui va avoir un tonton qui est son fils, c'est permis. Ouais. Qui peut se marier avec sa grand-mère, selon la Torah. Le vlad qui va naître, eh ben, c'est un enfant permis. D'accord. C'est un enfant qui est caché il n'est pas misère du tout, parce qu'il est marier avec elle. Et ensuite, les coffins auto les Hotsi. Et on le force à la divorcer. Ouais, mais on le force à divorcer. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement précisément, comment on le force. Ça veut dire quoi Avec des coups, j'imagine pour... Sûrement avec des coups de bâton, je ne sais pas exactement. D'accord c'est pas tellement précisé.. Donc, ça dans un petit détail plus précis, que c'est plus par rapport... Euh... C'est pas le parent. D'accord, on le force à divorcer. Ça, c'est lorsqu'il s'est marié avec une ch'niya. C'est-à-dire, je répète, c'est une inceste qui est interdite que midérabanane. Et en fait, si je vous explique, alors que je vais introduire la suite, pas. Non, on va lire un après, on va les comparer. Par contre, Almana le Kohen Gadol, si c'est une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol alors qu'il n'y avait pas le droit, les Kohen ou bien une Groucha, une divorcée, ou une chaluta. une femme qui fait la Khaloutsa, un Kohen l'Israël. Une mamzeret ou une netina qui s'est mariée avec un Ben Israël, une bâtarde, ou une netina qui appartient au peuple des Netinim, comme si on évoquait plus haut. Ou encore même Bat Israël et Netinim Mamzer, ou une fille de bonne famille qui s'est mariée avec un mamzer avec un bâtard. Ils n'avaient pas le droit de se marier. Eh bien, figurez-vous, dans toutes ces situations, il y a Elles auront une Ketouba au moment où ils devra la divorcer. Pas tous les engagements, mais il y a certaines choses à dire. Le mari... c'est D'abord, on va faire un petit peu de, de clair. On parle de deux situations où on s'est marié avec une femme, on avait de se marier. soit je me marie avec ma grand-mère, soit je me marie avec, avec une mamzerette Les deux sont interdites. Et bien on va être beaucoup plus marmire face au mariage de ma grand-mère, qui n'est que midra banane. On va être moins strict avec le mariage avec la mamzerette que quand même je devrais le payer la Maintenant même si je veux lui payer la je ne suis pas engagé à la nourrir, parce que malgré tout, on a on a envie que certains engagements, ils ne vont pas... Mais malgré tout, le jour où je la divorce, cest tant qu'on ne reste marié, les engagements qui m'engagent face à ma femme, ils ne sont pas envers elle. Mais au moment où je la divorce, les engagements que j'ai en face à ma divorcée, je les ai aussi envers elle, envers la mamzeret ou envers la manane et gadol. Mais par contre, face à la à celle qui est interdite que par un ceste midéra banane, eh ben, je n'ai rien du tout envers elle. En fait, Rachami, ils ont fait ce qu'on appelle « Asouchizouk le divrem. Ils ont été plus stricts, plus rigoureux face à la femme qui n'est est interdite que Midera Banane, plus que la femme qui est interdite par la Torah. Par la Torah, alors, amis ils nous ont dit bon, on va vous pousser à divorcer, mais malgré tout, ce que tu as engagé, tu dois, tu dois le couvrir. Si tu as usé ces trucs, tu dois rembourser la différence. Tu n'as pas de raison de manger. C'est pas parce que quelqu'un, il a fait une avéra hein, que malgré tout, on va, on va se mettre à lui voler son argent, vous avez compris. Si je me suis engagé au moment où je me suis marié, j'écris une Ktuba, je me suis engagé à lui donner le jour où je la divorce, que je dois lui donner euh, 100 000. Si j'écris ça à une Mme ben je me suis engagé, je dois lui donner. Ça, c'est quand je le divorce. Quand je suis marié avec elle, je ne suis pas engagé, parce que Rami, ils ont dit non, on ne veut pas que vous ayez un rapport de, de, de, de mari euh, normal. On veut que vous ayez une vie mauvaise entre vous, mais le jour où tu la divorces, tu dois payer ce que tu en engagé à payer. Ça c'est quand tu te maries avec une femme le droit. Mais lorsque tu te maries avec une chnia, avec une anceste, là, Khamim, ils ont renforcé, ils ont dit non, rien du tout, rien du tout, tous les engagements, ils annulent. Khamim, ils ont fait risou les divrem, ils ont renforcé leur décret de manière à ce que les gens, vous savez, quand les gens leur dit que c'est interdit par la Torah, ils disent ah là là. Mais quand on leur dit que c'est interdit de à rabbanan, ils ont dit Oh, des rabbanan, des rabbanan, c'est permis. Alors pour ne pas qu'on ait une décision pareilles, qu'on va être plus euh, la main-neige pour permettre des interdits de rabanan ont on renforcé les interdits de rabanan en étant encore plus rigoureux que ceux de la Torah. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tout ça.